trouvez nous le 6 juillet prochain lors des universités des maires du Jura pour parler de la Commune Nouvelle. Voilà, dans un contexte économique sans précédent, eh bien, la Commune Nouvelle peut être une, une solution pour aller au bout des logiques de mutualisation, pour assurer des projets d'investissement, pour développer encore des services publics auprès de ses habitants. Alors le 6 juillet, eh bien, je vous propose de faire une formation sur la Commune Nouvelle pour voir qu'est-ce que la Commune Nouvelle comment ça fonctionne, quelle est son organisation. Alors rendez-vous le 6